Pour aborder l'impact de la dyslexie sur la lecture que nous allons voir maintenant, je vous propose de commencer par une petite mise en situation et je vous invite à essayer de résoudre le problème de mathématiques suivant. Donc euh, prenez euh, un petit peu de temps en mettant pause votre vidéo pour pouvoir euh, lire et résoudre ce problème de mathématiques. Voilà, donc là je vous l'ai écrit euh, d'une manière beaucoup plus lisible. Alors, pourquoi je vous ai montré cet exercice C'est pour essayer de comprendre les difficultés que les personnes avec une dyslexie vont rencontrer dans tous les domaines. Parce qu'on pense lecture, mais la lecture va concerner les différents champs pédagogiques. Par exemple, là, on était en mathématiques. Un élève dyslexique va être un élève relativement performant en mathématiques. Sauf que si, pour réaliser l'exercice, il y a des éléments de lecture, eh bien, ça va le pénaliser à ce moment-là. Ce n'est pas la réalisation de l'exercice mathématique qui va le mettre en difficulté, mais bien la lecture de, de l'exercice. Alors, je vous ai donc présenté ce, cet exercice pour vous montrer comment ça se passe quand on n'a pas la lecture automatisée. Donc volontairement, l'écriture de ce texte faisait que vous ne pouviez plus avoir votre automatisme de lecture habituel. Et du coup, ça vous a mis dans une difficulté de compréhension vous avez été beaucoup plus lent pour lire ce texte. Peut-être que certains parmi vous ont même abandonné très rapidement parce que c'était trop compliqué. Euh, Peut-être que du coup, vous n'avez pas pu résoudre l'exercice alors que vous êtes performant en mathématiques. En tout cas, vous voyez bien que ça a nécessité pour vous un effort relativement important. Et imaginez que cet effort doit se reproduire de nombreuses fois dans la journée. Et là j'imagine que vous comprenez mieux quand on parle de fatigabilité des élèves 10 qui vont fournir des efforts importants pour pouvoir accéder aux différents exercices qui vont leur être présentés sous forme écrite. Donc en résumé, un élève avec une dyslexie, Hein, va avoir une lecture qui va être relativement lente et hésitante et il va passer beaucoup d'énergie dans ce déchiffrage, ce décodage et ça va lui laisser peu de place finalement à la compréhension de ce qu'il lit. Donc l'élève peut s'épuiser à lire un texte et ne pas comprendre ce qu'il est en train de lire. Donc pour accompagner un élève qui présente une dyslexie, euh, souvent, il va falloir s'appuyer sur euh, les méthodes utilisées par les professionnels. Hein. Donc on va en voir quelques extraits. On peut aussi proposer des aides pour suivre la lecture. Là aussi, je vous présenterai quelques exemples. Et puis surtout, c'est ce qu'on va développer aussi, hein, on va adapter les supports pour prendre en compte les difficultés de l'élève. Juste un petit point d'alerte sur l'adaptation des, des supports, c'est qu'il n'existe pas un, un document type pour tout élève dyslexique, il va falloir vraiment euh, voir avec l'élève en fonction de ses spécificités ce qui lui convient mieux. Hein. On, on parlera tout à l'heure de code couleur par exemple, pour certains élèves, euh, il va falloir en tester plusieurs pour savoir lequel lui convient le mieux. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est dyslexique qu'on va euh, forcément avoir besoin de tel ou tel aménagement, c'est bien les besoins spécifiques qui vont déterminer les aménagements. Et puis on le verra aussi, le quatrième point, hein, il va être important, je vous parlais de fatigabilité, de soulager la lecture de l'élève. Alors, premier point, je vous parlais de, des méthodes utilisées par les, les professionnels. Euh, déjà, il y a la question des méthodes utilisées par les enseignants. Alors, vous voyez ici deux exemples de, de méthodes de lecture qui peuvent être utilisées avec certains élèves dyslexiques. Euh, je vous présente ces deux méthodes parce qu'elles sont relativement euh, fréquemment utilisées dans le milieu scolaire par les, les enseignants. La première, on a déjà eu l'occasion d'en parler. C'est ce qu'on appelle la, la méthode de Borel-Mézoni. Donc l'idée, c'est vraiment d'associer chaque son à un geste, hein, vous vous souvenez. Donc là, on vous a mis deux exemples. Par exemple, pour dire U, et eh bien, on va faire comme ça. Pour dire le f", le, le F, on va faire la flèche. Voilà. Donc, du coup, l'élève va être en difficulté pour lire, il va associer le geste au son, au visuel. Hein, donc ça va être facilitant. Cette méthode qui est relativement ancienne, comme on atteste les, les photos que vous voyez, hein, est, est de plus en plus utilisée alors plutôt sur la classe effectivement de CP au moment de l'apprentissage de, de la lecture, mais elle peut être utilisée aussi pour certains élèves en situation de handicap, en plus d'une méthode euh, Enfin, de la méthode utilisée dans la classe. J'invite donc les AESH à se faire un, un petit classeur hein, euh, avec euh, la photo du geste, l'indication et puis le son et du coup ça permet euh, voilà, d'avoir sous les yeux, quand on a un doute, le, le geste à, à produire. Une autre méthode qui est utilisée par certains enseignants mais plutôt en grande section de maternelle, c'est ce qu'on appelle la méthode des alphas. Alors peut-être que vous en avez entendu parler, hein, les alphas, il euh, y a tout un environnement euh, assez ludique autour de cette méthode, puisque ce sont des, des petits personnages, des petites figurines que l'élève va pouvoir manipuler. Donc là vous voyez par exemple la figurine de Mademoiselle U, hein, Mademoiselle U c'est une petite fille qui adore faire du cheval, et quand elle galope, elle crie U uh, uh, uh, et ses tresses se dressent sur la tête. Et puis il y a la fusée, hein, la fusée elle file et son moteur fait... et puis quand elle tombe sur la tête de mademoiselle U, eh bien on entend FU. Alors je dirais que cette méthode, il y a quand même un point de vigilance quand on est avec des élèves qui vont être très sensibles aux distractions hein, et où du coup euh, bah, le fait d'avoir des petites figurines, même si c'est un aspect attrayant, ça peut être envahissant et l'élève peut être distrait par l'ensemble de ces petites figurines qui sont plutôt attrayantes et amusantes. Au niveau des, des outils d'aide pour suivre la lecture, euh, je dirais qu'il est important, quand on accompagne un élève avec une dyslexie, de le laisser, s'il en a besoin, suivre le texte avec le doigt. Euh, si je reprends l'exercice le, qu'on a fait tout à l'heure où vous aviez du mal du coup à, à lire puisque vous n'aviez plus l'automatisme de la lecture, eh bien on a tendance à se perdre un petit peu dans le texte et des fois à devoir repartir au début du texte parce qu'on ne sait plus où on en est. Donc je vous invite vraiment à accepter que l'élève puisse suivre avec son doigt si ça lui facilite la lecture. De la même manière, il est tout à fait possible de proposer à l'élève des caches, hein, ne serait-ce qu'une simple feuille de papier qu'on va déplacer, une règle, ou alors euh, certains modèles hein, où là, vous voyez, il y a un trou où l'élève va positionner sur le texte pour lire. Euh, c'est relativement facile à, à fabriquer euh, avec une plastifieuse. Autre aide qui va être importante aussi pour les élèves, c'est ce qu'on appelle la subvocalisation. Alors, généralement, quand on est en difficulté pour lire, et ça a peut-être été votre cas pas, tout à l'heure euh, quand je vous ai mis en situation, quand on n'arrive pas à lire, on a tendance spontanément à lire à haute voix. Hein, cette subvocalisation, cest c'est-à-dire euh, parler en, à voix haute pour euh, lire, va être facilitant. Alors vous imaginez bien que dans une classe, si tous les élèves se mettent à lire euh, à haute voix, ça va être compliqué, c'est pour ça que généralement, on va entraîner l'élève à le faire à voix basse pour petit à petit le faire, euh, ce on, comme on dit, dans sa tête. Pour aider les élèves à lire à voix basse, euh, il est possible de fabriquer ce qu'on appelle généralement des chuchoteurs. Alors là, je vous en présente un. Hein, Celui-là, c'est un qui, qui est vendu dans le commerce. Mais ça peut tout à fait se fabriquer avec des, des tuyaux coudés, hein, où chaque élève va fabriquer le sien. L'idée c'est vraiment que voilà, on, peut, on pose à la fois l'oreille et la bouche, et ça va amplifier le son pour l'envoyer le, directement de la bouche à l'oreille. Donc du coup, on appelle ça le, les chuchoteurs et on voit un certain nombre de classes maintenant qui commencent à être équipées de cet outil pour faire euh, diminuer le, le volume sonore et surtout avoir un bon feedback, un bon retour sonore de ce qu'on est en train de lire. Le plus important aussi quand on accompagne un élève dyslexique, c'est d'adapter les supports. Clairement, il va falloir être très vigilant à la qualité du support qui va être proposé. On voit bien que suivant la qualité de la présentation de l'écrit, euh, la lecture sera euh, plus ou moins complexe. Euh, quelques exemples, il est souvent plus facile pour un élève avec une dyslexie de lire un texte euh, tapé à l'ordinateur plutôt qu'un texte écrit en écriture ma manuscrite. Euh, de la même manière, on voit bien que les écritures, les majuscules, les écritures en italique... Hein, vont être relativement complexes au niveau de la lecture. On va aussi être vigilant sur le choix de la police qui va être utilisée. Euh, il existe des polices spéciales pour les élèves dyslexiques, mais déjà simplement si on est vigilant de ne pas donner un texte avec une police qui a des, ce qu'on appelle des sérifs. Donc les sérifs, vous voyez, c'est ce qui est en jaune sur le A par exemple, c'est ce petit empattement sur la lettre qui vient perturber la lecture. Donc un certain nombre de polices classiques, hein, Arial, ceinture gothique, vont permettre à l'élève de lire tout à fait euh, correctement le texte. Autre adaptation au niveau des supports qui va être importante, c'est la question de la taille de la police. Généralement, euh, on présente des textes qui sont écrits beaucoup trop petits et qui donc vont complexifier la lecture pour les élèves avec une dyslexie. Donc il sera souvent préférable d'agrandir la taille de la police, hein, sans excès non plus, euh, mais parfois aussi de l'interligne, hein, quand c'est trop serré, euh, les saccades oculaires vont euh, être beaucoup plus complexes. Donc on va écarter l'interligne hein, pour un retour à la ligne beaucoup plus simplifié. Et pour certains élèves même, c'est à tester, hein, mais l'écartement entre les mots va, va peut-être faciliter la lecture. Alors, je dis bien, pour certains, il faut être aussi vigilant par rapport à ça. Donc là, vous voyez hein, les deux exemples où on a agrandi le texte, agrandi euh, l'interligne. Et donc, ça va faciliter la lecture de l'élève. Autre point de vigilance aussi, hein, il faut éviter, on le voit bien hein, sur cet exemple, euh, des écritures trop claires. Hein, il faut qu'il y ait un minimum de contraste pour pouvoir faciliter la lecture. Euh, certains élèves, par exemple, alors il faut être vigilant sur le, le contraste, hein, vous voyez que le texte gris, euh, noir, écrit sur gris, euh, c'est pas suffisamment contrasté. Euh, mais par contre, euh, certains élèves, plutôt que du noir et du blanc, vont avoir une facilité de lecture quand ce sera légèrement ce qu'on appelle bi. Un petit peu comme les élèves déficients visuels, on en avait parlé, hein. c'est des fois plus facile quand le, le fond est légèrement bi. Mais comme pour toutes les adaptations, je le redis, c'est important de vérifier avec l'élève que cette adaptation lui convient bien. Il est important aussi d'être attentif à la présentation générale du texte. Souvent, par économie, on va faire des photocopies, on va mettre plusieurs textes sur un même document et parfois on va présenter les textes en colonne. Alors là aussi, euh, les élèves qui présentent une dyslexie vont relativement se perdre, hein, et notamment une présentation en colonne. Va, va complexifier leur lecture. Donc, dans ces cas-là, euh, il est important d'aérer les documents, parfois bah, d'en faire plusieurs au lieu de tout rassembler sur un seul, et puis, quand on est l'AESH de cet élève, et eh bien, souvent, on va redécouper euh, le document pour le donner au fur et à mesure ou le repositionner, je pense au texte en colonne, on va les remettre l'un sous l'autre pour pouvoir faciliter cette lecture. Il faut aussi être attentif à certains textes qui vont être ce qu'on appelle justifiés. Quand un texte est justifié, il est aligné des deux côtés, hein, à gauche et à droite. Euh, mais du coup, l'écartement entre les mots est relativement variable. Et ça peut, pour certains élèves, être source de confusion. Donc souvent, il vaut mieux éviter de justifier un texte. Et de la même manière, on va éviter tout ce qu'on qu appelle césure. Vous savez, les césures, c'est quand on va couper un mot, on met un petit tiret hein, pour indiquer que le mot est coupé. Généralement, avec des élèves dyslexiques, il est préférable de mettre ce mot à la ligne. Et même pour simplifier euh, la lecture, euh, il est préférable de mettre chaque fois de commencer une nouvelle phrase à la ligne et, si possible, de couper la phrase euh, à la, au moment de la pause de lecture. Ça va aider dans, la, dans le rythme de la lecture. Donc, tous ces éléments-là vont faciliter la lecture, mais, j'allais dire, c'est dans la construction du texte. Une fois que l'élève, il a le texte, euh, ce qui peut être possible pour l'AESH aussi, c'est d'utiliser des codes couleurs. Alors, Ici, par exemple, vous avez l'utilisation d'un code couleur avec une ligne sur deux en couleur. Pourquoi on fait ça Parce que l'élève, quand il va lire, donc je vous disais, il fait des saccades oculaires. Hein, ses yeux font des saccades oculaires. Et quand il arrive à la fin de la ligne, bien il faut faire un grand retour pour aller à la ligne suivante. Et il arrive fréquemment que les élèves se perdent lors de ce retour... Et du coup vont lire peut-être une ligne sur deux, hein, ou se retrouver beaucoup plus loin dans le texte, ou relire la ligne précédente. Donc là, en mettant une ligne sur deux, et eh bien ils savent qu'ils doivent lire une jaune, une bleue, une jaune, une bleue. Ça va être un indice visuel pour eux pour les aider à se repérer. Alors pour certains, on peut même mettre trois couleurs différentes. Là aussi, on teste avec l'élève pour savoir ce qui lui convient mieux. Autre possibilité pour certains élèves, vous voyez là où on a mis les syllabes en couleur. Hein, donc pour certains élèves, euh, dans l'apprentissage de la lecture, on va utiliser ce code couleur pour chaque syllabe pour l'aider au, au moment du déchiffrage. C'est une pratique qu'on utilise aussi avec les enfants qui débutent la lecture parfois. Troisième option, là vous voyez cette fois on a grisé euh, les lettres muettes. Donc ça va donner un indice visuel à l'élève pour lui dire cette lettre là tu ne dois pas la prononcer. Alors vous vous souvenez quand je vous disais que l'élève il va avoir tendance à, à lire toutes les lettres s'il n'a pas stocké ce mot dans, son, dans sa boîte aux lettres. Alors pour ça, ce qui va être intéressant, puisque souvent les supports vont nécessiter beaucoup d'adaptation en amont, il va être intéressant d'utiliser des outils numériques. Donc deux possibilités, soit l'élève utilise du matériel pédagogique adapté à un ordinateur et donc on va utiliser euh, l'outil de l'élève pour adapter ses supports, soit on peut aussi adapter les supports à partir de l'outil informatique de la classe, pour préparer en amont les, les supports de l'élève. Alors on vous a mis quelques exemples d'outils numériques, j'allais dire les plus courants. Coupe-mots permet de mettre en couleur les syllabes, il permet aussi de mettre les lettres muettes. Coupe-mots peut s'associer à une synthèse vocale pour soulager notamment l'élève dans sa lecture. Un autre euh, outil numérique qui peut être utilisé, c'est AccessiDIS. AccessiDIS, en fait, il permet de gérer plusieurs élèves à la fois. C'est-à-dire qu'on va rentrer les profils des élèves et, et les adaptations euh, pourront se faire euh, pour les élèves. Donc là, on est plutôt sur euh, aussi un accompagnement qui serait un peu plus collectif, on va dire, où chaque élève aura son profil. Si euh, vous utilisez le logiciel Word, euh, je vous invite vraiment à télécharger sur le site du cartable fantastique ce qu'on appelle le ruban word. Euh, cet outil ruban word, donc je le redis, hein, c'est totalement gratuit, c'est à télécharger. Cet outil numérique va permettre euh, de faciliter l'adaptation des différents documents. Donc il existe une version pour l'élève, mais une version aussi adaptateur, donc pour l'enseignant et l'AESH, qui auraient besoin d'adapter les supports pédagogiques pour les élèves. Alors, quelques, quelques exemples ici, vous voyez, hein, donc, ce qu'on appelle le ruban Word, c'est la barre qui vient s'installer en haut sur votre ordinateur hein, et qui va vous permettre, juste en un clic, par exemple, bah, justement de mettre une ligne sur deux en couleur, une ligne sur trois, de surligner. Euh, ça peut vous permettre aussi de souligner. Hein, il y a tout un tas de fonctions et je vous invite vraiment à aller sur le site Cartable Fantastique où il y a euh, les explications de tout ce que peut faire ce rubber Word et vous verrez qu'on le réutilisera aussi pour tout ce qui est euh, mathématique. Dernier point, enfin, dans l'accompagnement concernant la lecture, c'est soulager la lecture. Dès que ce sera nécessaire pour éviter que l'élève se fatigue inutilement, l'avessage va soulager en lisant à la place de l'élève. Il est évident que si l'élève passe toute son énergie dans la lecture de la consigne, il va être moins disponible pour la réalisation de la consigne. Donc il est important parfois de lire la consigne à sa place pour qu'il puisse être totalement disponible pour la suite. Donc ces décisions, elles se font en lien avec l'enseignant pour savoir, en fonction de l'objectif visé, pour savoir si oui ou non l'AESH peut soulager ou pas l'élève dans sa lecture. L'idée aussi, c'est que parfois, pour certains élèves dyslexiques, hein, il n'y a pas forcément euh, l'intervention d'une aide humaine. Et euh, l'idée, c'est vraiment de travailler aussi la question de l'autonomie. Maintenant, certains outils numériques vont permettre euh, de viser davantage cette autonomie. Je pense notamment à l'utilisation des synthèses vocales. Donc, au lieu que l'AESH lise le texte, c'est la synthèse vocale qui va lire le texte à l'élève. Donc, l'élève, bien évidemment, aura un casque hein, pour ne pas que ça perturbe l'ensemble de la classe et va pouvoir utiliser euh, cette synthèse vocale. Alors, je vous en mets un, un exemple. Un angle droit est un angle de 90 degrés. Il a la forme d'un coin parfait, comme le coin d'une feuille de papier classique. Alors vous voyez que là il s'agit d'une synthèse vocale de base, euh, c'est une synthèse vocale qui est gratuite, il en existe de différentes qualités et certaines ont une lecture qui est plutôt fluide et qui permet à l'élève de bien pouvoir euh, compenser euh, ces situations de, de lecture en les soulageant. Euh, L'avantage, j'allais dire aussi, hein, quand on parle d'autonomie, c'est que l'élève n'a pas besoin systématiquement de faire la demande. Hein, il, il peut gérer sa synthèse vocale et puis la synthèse vocale peut répéter autant de fois que, que nécessaire si besoin, même si l'AESH pourrait aussi le, le faire.